Aujourd'hui, un petit webinaire thématique d'Halloween. Donc, on s'est laissé, euh, <rire> on s'est gâté, donc, on a vraiment entré à fond dans la thématique, euh, Sébastien et moi. Euh, donc, vous avez accès, euh, encore une fois, au monurl.ca, barre oblique, multimode, réapo. Euh, donc, on va parler de multimodalité, puis on va vous définir un petit peu, là, ce que ça veut dire dans les prochaines euh, diapositives. Moi, c'est Laurie Bédard, je suis conseillère pédagogique au CSSMI euh, depuis décembre dernier, auparavant euh, conseillère pédagogique aussi ici euh, dans un autre CSS, euh, puis euh, je vous laisse, euh, ben, je laisse Sébastien se présenter. Ben oui, bonjour à tous. Donc c'est la Deschamps. Moi, je suis nouvellement arrivé aussi, mais encore plus récent en septembre. Donc euh, je suis aussi conseiller pédagogique récit. Puis euh, ça me fait plaisir de vous rencontrer euh, cet après-midi pour ce webinaire. Alors, si on peut dans le fond le menu de la rencontre d'aujourd'hui, on a euh, quatre défis à vous proposer. Donc, vous allez voir, c'est un peu en mode exploration, mais une exploration qui est quand même guidée, qui va vous permettre d'aller faire des choix, euh, puis de voir comment vous pourrez investir euh, les outils, les, les, les pratiques pédagogiques qu'on vous propose dans vos contextes. Donc, on sait qu'il y a des gens du secondaire, du primaire, du pré-scolaire, euh, également euh, de la formation professionnelle, la FGA. Donc, comment vous pouvez adapter euh, selon vos contextes. Et également, ayez en tête toujours comment vous pourriez partager ces ressources-là à votre milieu. Donc, on va le garder euh, tout ça en tête tout au long de la rencontre aujourd'hui. Donc, on va parler pourquoi on a fait ce choix-là. Puis après ça, on va faire les défis. Puis à la fin, on a même des petites surprises. Donc, si vous restez, bien, une petite surprise si vous restez jusqu'à la fin. <rire> Euh, donc, euh, ben, comme je disais précédemment, l'intention, c'est de réaliser une production, euh, on va dire sommaire, hein? on n'atteindra pas, pas la perfection aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller euh, main sur les touches, aller toucher des petites euh, des fonctionnalités, d'aller essayer des choses. L'idée aussi, c'est de toucher à la multimodalité, on vous l'explique dans quelques instants, pour découvrir le potentiel de ces outils-là. Donc, des fois, on connaît des outils c'est de voir comment on peut les utiliser dans notre contexte et en même temps, ce que ça va travailler chez nos élèves, les compétences que ça développe dans la vie de tous les jours. C'est quoi la littératie multimodale? On parle de littératie médiatique multimodale. Nous, on a, on a ajusté, on a parlé de numérique, là, mais on pourra... On pourrait dire que ce sont des synonymes. En fait, c'est de, de voir comment on peut comprendre puis aussi concevoir l'information. Donc, euh, tu sais, tous les jours, on consulte de l'information sur le Web. Euh, il va y avoir des hyperliens, il va y avoir de l'audio, il va y avoir de la vidéo. Mais comment on fait pour. Il y a des compétences. Donc, je le sais que quand c'est surligné en, souligné en bleu, je sais que c'est un hyperlien. Quand il y a un petit logo triangle, je sais qu'il va y avoir une vidéo. Mais c'est de voir comment. Euh, nous, on, on a développé certaines aptitudes. Si on est réappos, si on est conseiller pédagogique récit. Comment on peut amener nos élèves à développer ces compétences-là pour un usage dans la vie quotidienne? Puis, euh, en fait, comment on la consomme et comment on la produit également? Ce sont des nouvelles compétences euh, qu'on développe chez nos jeunes. C'est nou un nouveau mode en fait de communication. Euh, qui a vu le jour. Donc, on parle vraiment d'une révolution au niveau de la euh, littératie. Donc, Dans les, les types de, de production qu'on va créer, du texte, on peut avoir de l'image, on peut avoir de l'audio et du mouvement. Un euh, mouvement, on peut penser à la vidéo, par exemple. Si on va encore plus loin, on n'ira pas jusque là aujourd'hui, mais on peut penser à la réalité augmentée. Euh, il y a quand même plusieurs euh, développements en ce sens, puis ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain webinaire. Et là, je te laisse aller, Sébastien, pour notre affiche, justement. Ben oui. Donc, on s'est amusé un peu à prendre l'affiche initiale de l'invitation puis la transformer juste un peu en création numérique un peu plus multimodale. Donc, si on clique dessus, je vais vous partager l'onglet qui vient ici dans un onglet de présentation sur le web. Donc ici, il s'agit d'une réalisation sur Canva. Euh, qui est sur le web et qui permet d'aller... je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour avoir accès aux outils. Qui permet d'avoir, euh, vous ne l'avez peut-être pas vu au départ, mais il y avait une animation qui, qui est arrivée. Je vais recharger ma page. On va voir si vous allez la voir. Donc, il y a une petite animation qui arrive. Donc, il vient ajouter un peu de texture dans notre, euh, notre présentation. Puis, euh, si on est en bas... Bien, euh, j'ai mon avatar ici qui dit « Création multimodale ». Ici, j'appuie sur « Lecture ».« Multimodale. Nouvelle modalité d'écriture ou de lecture avec le numérique. » Donc, je n'irai pas plus loin. Donc, une, un enregistrement audio qui permet d'ajouter de l'information euh, sous un autre mode, ici l'audio, dans un, une production. Donc, on vient varier les moyens là, de, de, de, de consultation de l'information à ce niveau-là. Donc, c'était juste pour vous montrer un, un premier exemple au niveau multimodal. vais même appliquer, on avait mis une trame sonore, là, on ne l'entend pas. C'est vrai. C'est euh, juste qu'elle est fermée automatiquement là, pour ne pas nous envahir. Là, mais, Je ne sais pas si vous entend. l'entendez. Non, on ne l'entend pas. Non, non c'est ça. La suppression de bruit est peut-être active. Ah oui, un peu. Là, vous l'entendez? Oui. Donc, en accord de consulte, on a aussi l'ambiance sonore qui vient. Donc, l'ambiance sonore, l'animation, puis euh, on peut avoir euh, une vidéo, de l'audio. Donc, c'est pour vous montrer qu'on ajoute un environnement, on immerge notre, euh, notre euh, auditeur, notre lecteur, dans ce cas-ci, euh, dans une ambiance un peu plus euh, immersive. Oui, bien en fait, puis en même temps, mais peut-être que ça vous donne des idées d'inspiration, parce que peut-être que vous nous voyez venir, mais on s'en va vers, <rire> vers là euh, avec euh, notre euh, production d'aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on voulait ajouter? Ah oui, c'est ça. On voulait faire le lien avec euh, la compétence numérique. On vous en a parlé en début d'année. Euh, certains là, maîtrisent très, très bien la compétence numérique. Vous l'avez présentée dans votre milieu, mais juste pour faire un petit... Euh, un petit aperçu encore de ce qu'on développe, hein, parce que des fois, il y en a qui nous demandent « Ah, oh, on aimerait ça avoir un, un référentiel pour toute l'école ou une progression des apprentissages », mais en fait, c'est sur ça qu'on se base pour la compétence numérique. Et puis, le genre de projet qu'on fait comme aujourd'hui, on va toucher plusieurs dimensions. Puis là, on en a ciblé, mais on pourrait quasiment toutes les cibler. Donc, les habiletés technologiques, vous allez voir, on va apprendre à enregistrer de l'audio, euh, l'ajouter, insérer, euh, même s'il y en a qui veulent aller plus loin, insérer de la vidéo et tout ça. Donc, ce sont des habiletés technologiques euh, dans un environnement, une application. L'exploration de euh, nouveaux outils aussi fait partie de cette dimension-là. Oui, tout à fait. Puis après ça, bien évidemment, on parle de communication euh, bien, parce qu'on est en littératie, donc comment on communique l'information. Puis on va être en production de contenu. Vous allez voir, justement, c'est l'intention de faire une petite production aujourd'hui. Euh, dans innovation et créativité, euh, vous allez, bien on, évidemment, il faut euh, ouvrir nos horizons, faire preuve de créativité dans la façon de présenter cette information-là. Voir également quand c'est pertinent, pourquoi je le fais et de penser un petit peu plus loin qu'un texte traditionnel ou en fait une façon de communiquer qui est plus traditionnelle. Puis dans l'inclusion, pourquoi on fait le lien? mais c'est de varier les modes de production, d'offrir des choix également aux élèves. Euh, puis c'est un petit peu dans cette optique-là -là, qu'on qu voulait vous, vous amener aujourd'hui. Donc... Euh, euh, Sébastien, je sais que tu voulais compléter là, sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. Bien, avant d'aller dans ça, que, que je voulais juste ajouter à ce que tu disais pour les besoins d'inclusion, besoin besoins diversifiés, le fait qu'on soit dans différents modes de communication, pour certains élèves qui peuvent avoir plus de difficultés avec un ou l'autre, ça permet de compenser une certaine forme aussi de cette, de cette information-là en la diversifiant pour la recevoir, pour la consulter. Donc, l'audio va aider, l'image va aider, l'ambiance peut aider, euh, une, une production vidéo aussi. Donc, toute cette complémentarité-là de, de, de, de, de médias aide à euh, comprendre un concept ou une information pour les élèves. Donc, euh, euh, concernant cette, cette, toutes ces, ces, ces dimensions-là de la compétence numérique, euh, bien, je vous invite aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire-là, euh, puis de la, la production assistée qu'on va faire, l'idée, euh, ben, d'avoir une posture vraiment d'apprenant, puis aussi d'avoir l'ouverture vers l'exploration. Donc, euh, il y a peut-être des outils que vous ne connaissez pas aujourd'hui que vous allez être appelés à, à essayer, à toucher, à, à, à, rentrer, à essayer de... de de, de remplir nos défis, de compléter nos, nos petits défis qu'on va vous, vous lancer, Ben allez-y vraiment avec, ben j'explore, euh, si je connais pas, je m'essaie, puis c'est comme ça qu'on développe notre autonomie avec les outils qui sont en, en évolution constante. Donc, euh, à place d'avoir un tutoriel pour chaque action, ben d'avoir des, des, des stratégies un peu plus autonomes et qui sont progressives, Ben c'est comme ça aussi qu'on cherche à montrer aux élèves à travailler avec leurs outils, euh, dans un contexte où que ceux-ci évoluent très, très rapidement et constamment. Et puis ça fait lien avec les habiletés technologiques. En fait, on n'est plus dans « il faut apprendre tel geste à tel âge euh, », puis on fait, euh, je vais dire, un « checklist c'est un, un anglicisme, mais euh, on est vraiment dans la posture de développer des gestes et des réflexes qui vont nous permettre d'aller en exploration, donc de savoir justement que le petit triangle, mais ça nous permet de jouer un, un, un morceau ou jouer une vidéo. Donc, voilà. Et puis, on a un autre exemple pour vous. Euh, donc, le premier exemple, notre affiche euh, qu'on vous a présentée avec la, la musique d'ambiance, euh, le petit bouton peut, euh, sur lequel on peut appuyer l'animation, c'était avec euh, Canva. Euh, puis ici, ben, on a un exemple avec Book Creator. Alors, on trouvait intéressant de, c'est juste une page, on a juste fait la page couverture de vous euh, montrer comment on peut le faire également avec les petits. Donc, euh, euh, dans le fond, il y a un petit peu d'audio. Ah, oui. ouais. Donc, dans cette, cette création-là qui est multimodale, on touche euh, ici naturellement le, le texte, l'image, mais aussi l'audio. La littératie médiatique multimodale, c'est l'aptitude à comprendre, donc à décoder, ainsi qu'à concevoir ou produire de l'information dans la vie quotidienne en ce qui concerne les médias qui se composent de plusieurs modes de communication ou de représentation. On peut penser au texte, au son, à l'image ainsi qu'au mouvement. Donc, vous voyez ici... Voilà. Si et pour présenter un concept, tu sais, aussi, on voulait vous montrer la première production, c'était d'en faire davantage une invitation, une affiche. Là, ici, on présente un concept. Ça aurait pu être un concept en mathématiques. J'imagine que vous me voyez venir en sciences et tout ça. L'idée, c'est d'ouvrir, qu'on n'est pas seulement dans le français. La, euh, normalement, on pense littératie, c'est automatiquement le français. Mais non, on va varier. Puis ça, tout dépendant de votre discipline, Mais vous pouvez euh, euh, vous inspirer des exemples. Donc, sans plus tarder, on va un peu sauter dans l'action hein, ensemble. On va comme débuter euh, notre, notre webinaire euh, qui est participatif. Donc, avec un premier défi qui va être, euh, on va vous inviter à choisir un outil euh, parmi les trois qu'on vous propose, et débuter une explo création Donc, à la fois une exploration de l'outil, comme je vous nommais un peu tantôt dans la diapositive de, du cadre de la compétence numérique, mais aussi euh, avec une intention de création, de début de création. Puis euh, là, on s'entend, pas de stress, euh, c'est juste une création pour dans le besoin du webinaire. On ne se met pas de pression là, avec euh, des, euh, des grandes espérances art artistiques, là. Mais euh, le, le tout est juste de pouvoir donner une intention réelle à notre production pour donner du sens aussi. Alors, euh, dans un premier temps, on a trois outils euh, pour, à vous proposer pour euh, découvrir un peu les possibilités euh, d'une création multimodale. Tout d'abord, on a Google Présentation que vous connaissez fort probablement, hein, qui est l'outil présentiel de Google avec les diapositives, mais qui permet d'insérer facilement euh, de, du texte, des images. On peut insérer du son aussi, on peut insérer du mouvement, on peut insérer des vidéos. Donc, tous ces modes-là euh, sont disponibles dans Google Présentation. Peut-être que vous êtes plus habitué avec certains que vous avez moins exploré d'autres. Donc, si c'est quelque chose, un outil que vous utilisez fréquemment et que vous souhaiteriez aller plus loin dans votre, euh, dans votre euh, appropriation, Bien, on vous invite à peut-être choisir celui-ci. Le deuxième étant Canva. Donc, Canva, c'est un outil en ligne, c'est une application en ligne qui est gratuite, qu'on a accès gratuitement et avec une licence éducation qui est très, très, très complète, euh, gratuite quand on s'authentifie avec notre compte Google Éducation du CSSMI. Donc, euh, autant vous que vos élèves vous pouvez l'utiliser de façon instantanée en vous connectant avec votre compte Google CSSMI. On vous invite euh, et c'est un outil qui est un peu le couteau suisse de, de l'image et de, de la vidéo maintenant sur le web. Euh, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est vraiment quelque chose qui est très... Complet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. C'est très, très convivial aussi la façon de, de fonctionner. et C'est un outil qui permet, contrairement à Google Présentation, peut-être d'aller chercher davantage de flexibilité dans l'esthétisme, dans la, la mise en page, qui permet énormément de possibilités. Puis, quelque chose d'autre aussi qu'on pourrait noter sur les avantages de Canva, c'est sa méga bibliothèque d'images, de, de, de photos, de vidéos euh, libres de droits, gratuites, qu'on peut accéder directement dans l'interface. On écrit un, deux mots-clés en français et automatiquement, euh, on, euh, on a accès à ces images-là. On a une question de Stéphane. Est-ce que l'autorisation parentale est requise pour euh, utiliser Canva avec les élèves? Alors, Valérie, enfin, je te laisse, oui, un peu ça fait partie des connecteurs Google. Donc, euh, au CSSMI, si vous avez fait signer les autorisations parentales en début d'année pour les connecteurs Google, vous devriez être correct. <rire> Sinon, on faut faire euh, cette signature-là. Donc, juste pour compléter, qu'est-ce qu'on entend par connecteur Google? C'est tous les services Web, donc les outils, les ressources qu'on euh, peut se connecter avec notre identifiant Google. Bien… Il euh, faut prendre compte que euh, ça, c'est c'est lié, dans le fond, nos informations sont liées avec Google Education, Donc, il y a certaines barrières euh, de protection, de, de confidentialité qui sont attachées à ça. Et euh, comme Laurie vient de dire, si vous avez fait signer des autorisations pour le connecteur Google, ben ça permet d'avoir accès automatiquement à ces nombreuses ressources-là en ligne. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Le troisième outil, c'est Book Creator. Donc, peut-être qu'il est moins connu de certains. Euh, peut-être que euh, ceux qui sont enseignants, peut-être plus euh, avec euh, primaire, euh, le connaissent davantage. Euh, Book Creator, c'est un outil en ligne et aussi une application iPad. Il y a les deux. Euh, et euh, aujourd'hui, on va utiliser l'application la, en ligne. Donc, euh, là aussi, vous pouvez vous connecter avec votre connecteur Google. Donc, là aussi, il n'y a pas d'autorisation particulière autre. Que celle du connecteur au début d'année. Et Book Creator est un outil qui est en français et qui est extrêmement épuré, qui permet d'ajouter toutes sortes de contenus euh, de tout type de médias, donc du texte, du dessin, euh, des images, de l'audio, de la vidéo, des animations, donc tout ça, des hyperliens, donc tout ça est disponible aussi dans Book Creator, donc c'est un outil assez intéressant pour rapidement et facilement mettre en page euh, une présentation, un livre, une affiche. On peut l'utiliser à plusieurs euh, plusieurs euh, usages. Ça complète un peu la présentation, très sommaire. Je vous ai à peine montré Google euh, Présentation. Bon, vous savez ce que c'est. Canva, vous avez vu un peu le premier exemple avec l'affiche multimodale, avec ma, ma, ma voix qui expliquait. Les Book Creator, bien, vous avez vu un léger exemple aussi avec la création de Laurie qui expliquait ce que c'était la littératie multimodale. Donc, vous avez déjà un aperçu de ce que c'est, mais si vous voulez aller plus loin, euh, on vous encourage à en choisir un peut-être que vous connaissez moins et euh, vous pourrez voter aussi dans le sondage pour qu'on puisse avoir un peu des traces de vos choix. Euh, on est intéressé à connaître vos choix. Est-ce que Laurie, on a un, on, un décompte final oui, on a 18 répondants et euh, 11 pour Canva, 4 pour Book Creator et 3 pour Google Présentation. Excellent, excellent. Donc, on va avoir des, des, on va avoir des exemples des trois outils. C'est excellent. Donc, le défi 1, euh, si on rentre vraiment de façon plus euh, euh, concrète à l'intérieur, une fois qu'on a choisi son outil, on va vous demander de choisir un sujet pour la création. Et là, on ne veut pas que vous pensiez à ça pendant trop longtemps, on a un temps qui est quand même limité. Alors ici, dans l'écran le, dans le, le, de, de, de l'ordinateur, on, on vous a montré, on vous a fait un nuage de mots euh, qui vous permet de réfléchir à certains sujets. Donc, une création multimodale, euh, peu importe le niveau de nos élèves, l'âge de nos élèves, bien, ça peut être une synthèse d'un projet ou d'un concept. Ça peut être une affiche pour afficher, pour annoncer un spectacle. Ça peut être pour effectuer une démonstration, pour présenter une recette, pour promouvoir un événement, raconter une histoire. Euh, présenter un projet avec d'une euh, autre façon, hein, d'une façon un petit peu différenciée, euh, euh, présenter une expérimentation, euh, créer euh, ou présenter un personnage, des personnages. Donc, euh, on, vous, on vous a offert une certaine, euh, une, certaine une tempête d'idées dans le fond là, pour euh, essayer de vous inspirer un peu dans une première création assistée. Et euh, ben, dans le fond, le défi 1 va consister à entrer sur l'outil vous choisir un sujet et débuter votre création avec l'ajout d'une image de fond. On va y aller avec la base pour commencer. Donc, une image qui représente un peu une ambiance ou un élément important euh, de votre sujet que vous serez choisi. Euh, si vous êtes euh, plus euh, audacieux et que vous avez un Chromebook tactile, vous pourriez aussi, selon l'outil, euh, dessiner un croquis euh, qui pourrait être intégré à ce moment-là en fond de présentation. Donc, on vous laisse ce choix-là. Le but, et euh, comme est expliqué en bas, en, en orange, c'est de faire une première exploration de l'outil choisi. Ceux qui avaient des questions, on vous écoute. Donc, Sébastien, on t'invite à y aller. Oui, j'étais dans Canva, j'ai mis une image de fond, mais pour tracer à main levée dans Canva, je ne voyais pas l'outil. Je ne trouvais pas où, euh, où tracer à main levée. Est-ce qu'il y en a qui savent? Euh, oui, Patrick. Oui, dans Canva, si, dans le, le, le menu à gauche où qu'on clique sur « Plus », si on descend, j'ai un, un bouton « Dessin bêta ». Je pense que ça, ça permet de dessiner. Exactement. Donc, mmh. euh, c'est la bonne réponse. Dans Canva, il y a plusieurs outils complémentaires qu'on peut avoir accès. Si vous n'avez mmh. jamais travaillé avec ces outils-là, ils ne s'affichent pas nécessairement dans la, la première euh, barre latérale à gauche qu'on voit ici dans l'écran partagé. Mais si vous souhaitez accéder à ce choix, vous cliquez sur le plus et là, vous voyez dans le menu qui s'affiche euh, différentes façons de créer du contenu, dont le module dessin, qui vous permet à ce moment-là d'y aller soit avec la souris ou si vous avez un stylet et un écran tactile, d'y aller avec euh, votre stylet ou avec le doigt. Moi, je suis dans Book Creator. Euh, J'ai mis une image. Est-ce que je dois mettre la source de mon image? Probablement. Ah, euh, si tu as ton image qui est sur ton bureau, puis qu'elle ben, en fait, qu n'est pas libre de droit, on n'a pas le droit de l'utiliser. Si tu fais une insertion d'image dans ton livre à même Book Creator il te propose des options, euh, c'est filtré avec euh, euh, Google euh, Images euh, avec euh, des licences euh, libres de droit. Donc, droit de réutilisation. Donc, le filtre est déjà appliqué directement via l'outil. Et ça... C'est un avantage de l'outil. D'ailleurs, on a ce même avantage-là dans Google Présentation ainsi que dans Canva. Donc, euh, c'est une belle façon d'aborder la notion de droit d'auteur avec nos élèves que quand on passe par ces outils-là euh, pour une recherche d'image, ben, on est quelque part un peu plus assuré du respect des droits d'auteur. Donc, on vous invite dans ce défi à réfléchir à un élément visuel à ajouter Explore, explorer les outils de recherche d'images qui sont intégrés dans l'outil euh, ou et explorer l'outil de, de, de dessin et d'ajouter une animation, que ce soit avec cette image-là ou un GIF animé. Donc, il y a une possibilité d'ajouter des GIF animés aussi. Il faut savoir euh, peut-être où les trouver, ça peut être un défi, ça aussi. Euh, et vous pouvez, on a marqué que vous pouvez ajouter des liens aux besoins. Donc, euh, Laurie vous l'a expliqué un petit peu en, en début de, de présentation. La, la littératie multimodale, c'est aussi ajouter des hyperliens, donc qui nous mènent vers de l'information complémentaire. Donc, ça compte dans les éléments qu'on peut ajouter euh, dans le concept de création multimodale. Donc, ici, on essaie d'ajouter des éléments qui vont ajouter de la texture, de l'immersion et qui sont en cohérence avec votre sujet qui a été choisi lors du défi 1. On va vous laisser un 7 minutes encore pour essayer d'avancer dans ce défi-là et pendant ce, ce temps-là, on va répondre, Laurie et moi, aux différentes questions. Oui, alors euh, moi je suis dans Canva, je suis quand même pas mal avancée, mais là j'éprouve un problème parce que moi j'ai inséré des liens mais c'est une vidéo à la base. Donc là, quand je fais jouer ma vidéo, ça fonctionne, mais je ne peux pas cliquer sur les liens. Et par contre, c'est comme si ce n'était pas compatible d'avoir de l'animation et en même temps des liens interactifs. Autrement dit, Marianne, ce que tu as ajouté va fonctionner. C'est juste que tu ne peux pas le voir euh, en direct pendant que tu es en train d'éditer, en train de modifier ta création. Ça va être visible et fonctionnel à la fin quand ta création va être partagée. Okay. Excellent, on a quand même beaucoup de personnes qui ont euh, réussi à, à, à faire ce défi-là. Euh, pour ceux qui n'ont pas réussi au complet, inquiétez vous pas, c'est pas grave, on poursuit dans le troisième défi, puis même si ça peut aller vite un peu en, dans le cadre du webinaire, hein, on est un peu serré par le temps, euh, vous apprenez quand même des nouvelles façons de travailler puis vous continuez votre exploration de l'outil. Qu'on passe euh, au défi 3. Maintenant, on va donner un peu plus de texture immersive avec de l'audio. Donc, on vous invite à ajouter une piste audio, soit une trame ou un bouton ou un effet audio. Hein, ça peut être quelque chose de très court. Euh, donc, euh, encore une fois, on réfléchit à l'ambiance à créer dans, notre, dans la production. Ici, on va on vous proposer la thématique d'Halloween avec, euh, bon, ça peut émaner rapidement, là, plusieurs idées là, pour les, les bruits et les sons. Euh, et on vous invite de faire une recherche d'une piste audio, d'un effet euh, sonore, euh, ou même d'enregistrer votre voix si vous vous sentez inspiré. Donc, euh, vous pourriez enregistrer euh, vous-même euh, un extrait. Euh, donc, euh, selon les outils, vous allez avoir ou pas une banque de sons. Donc, autrement dit, si vous utilisez Canva, il y a déjà une banque sonore qui est intégrée dans l'outil. On vous invite à l'explorer. Elle est très, très intéressante et riche. Par contre, dans Google Présentation et dans euh, Book Creator, il va falloir aller chercher cette bande sonore-là. Alors, euh, pour euh, ce faire, on vous propose euh, via la présentation à la page, euh, on est à la page 11. Donc, euh, ici, dans Bande de son, ça va vous mener vers un site qui s'appelle la sonothèque. Donc, la Sonothèque, euh, c'est un site maison, mais qui propose des, euh, des, des, des extraits sonores, des ambiances sonores gratuites et libres de droit. Donc, euh, il, encore ici, euh, dans, dans un esprit de, de respect des droits d'auteur, ce site-là, dans le fond, il nous permet de, euh, de, de, de télécharger et d'utiliser euh, directement nos, euh, les, les productions. Et... Bon, on vous invite vraiment à réaliser votre défi audio. On va répondre à vos questions et aller en même temps générer un lien de partage pour rendre votre production publique, même si elle n'est pas terminée, qu'elle est vraiment dans son état de base. Il y a Patrick qui propose Pixabay comme ressource pour créer, rechercher des images et des photos libres de droit. Il y a aussi une banque de musique et d'effets sonores à l'intérieur de Pixabay. Donc, c'est assez complet. Là. Merci pour la proposition. On a un défi bonus pour les rapides. Donc, d'ajouter une vidéo ou une trouvaille. Dans le fond, on réfléchit à un complément d'information ou une action adressée à nos lecteurs. Donc, par exemple, ça pourrait être d'appeler dans le corps. de... Si c'est une affiche, par exemple, pour un spectacle, mais on pourrait inviter les gens à aller acheter leurs billets à tel endroit euh, ou à s'inscrire sur, sur une liste d'attente, on voit qu'on pourrait ajouter de l'information complémentaire qui serait longue à écrire dans notre affiche, mais qu'à l'audio, se dit en complément, euh, on peut mettre beaucoup d'informations dans très peu de temps. Donc, euh, on vous invite à créer votre vidéo et ajouter votre vidéo à la création. Si vous utilisez Canva, vous allez être en mesure d'intégrer une vidéo directement sur votre création via un outil intégré à Canva c'est le cas aussi pour Book Creator. Dans le cas de Google Présentation, oui, on peut ajouter une, une vidéo personnelle, mais euh, sachez que votre vidéo doit se trouver dans votre Google Disk. Donc, une astuce rapide, c'est de, à partir de votre Chromebook, utiliser l'application de caméra qui vous permet d'allumer la webcam et de mettre votre caméra en mode vidéo, un peu comme on le fait sur notre téléphone cellulaire ou une tablette, et vous enregistrez votre vidéo. Cette vidéo-là, il faudra la déposer sur le Google Disk et à partir de ce moment-là, vous pourrez l'intégrer dans un deuxième temps dans votre Google Présentation. Donc, on voit que pour l'aspect de vidéo, il y a un peu plus d'étapes à réaliser dans Google Présentation que dans les deux autres que vous allez voir si vous l'expérimentez, sont directs. Notre concours, c'est qu'on a le lien de partage. Je vous avais dit d'aller explorer la page 13, si vous aviez le temps également. Donc, vous avez les trois modes de partage qui vont être efficaces pour pouvoir visualiser vos animations. Donc, euh, l'aspect multimodal, on va pouvoir cliquer sur les éléments. Donc, on vous a montré comment faire le partage euh, en ce sens. Euh, donc, vous allez voir Canva. C'est pas si instinctif qu'on pourrait le penser, donc vous allez pouvoir voir euh, euh, la petite vidéo ici. Les vidéos n'ont pas de son, donc vous voyez notre petit bonhomme en haut qui dit que le, il y a pas de, même si vous allumez le son, il n'y a pas de voix, il y a juste des clics, donc euh, c'est vraiment d'aller voir les gestes. Et à la page suivante, donc vous créez votre lien de partage et c'est ici qu'on a euh, notre tableau avec... Euh, euh, des productions. Donc, vous allez pouvoir cliquer. On va vous remettre également le lien euh, dans le clavardage. C'est un tableau collaboratif DigiPad et toutes les ressources qu'on vous partage aujourd'hui, on les a dans un autre document. Donc, euh, vous avez euh, à cliquer sur cette image-là avec le bouton plus, allez ajouter votre création. N Oubliez pas d'écrire votre nom, le nom, bien, votre courriel et le nom de votre école dans la description et de mettre le lien de partage de votre création. Et euh, on vous invite également à aller commenter, au moins, tu sais, d'aller consulter la production de quelqu'un, un autre collègue là, qui est ici aujourd'hui, puis d'aller euh, y offrir un commentaire. Donc, ah, tu sais, pour ajouter ça, tu pensais de... Euh, d'ajuster tel aspect et tout ça. Donc, euh, ça peut être juste un bravo aussi, là, un commentaire, une petite rétroaction. Et puis, bien, lorsque vous aurez et à la fois partagé et à la fois commenté, vous allez pouvoir faire partie de notre tirage. Et la, le tirage, c'est euh, une licence de Google Éducation euh, améliorée, là, la version euh, Pro. Euh, évidemment, vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite, mais euh, on, vous, on vous enverra les détails euh, si vous gagnez cette licence-là. Ça va vous permettre d'accéder aux nouvelles options euh, d'exercices dans Classroom, et, euh, etc. Là, il y a plusieurs euh, nouvelles fonctionnalités. Donc, ça vous donne cette chance-là de participer. On vous invite à nous commenter Donc, dans quel contexte vous pouvez on en fait, mobiliser euh, ces nouvelles ressources-là. Et euh, on a également pour vous toute la page de ressources complémentaires, clés en main, que vous allez pouvoir partager à vos collègues. Bien, merci beaucoup à tous euh, pour euh, votre participation, vos questions, vos partages. Euh, on a très hâte de voir euh, vos créations euh, dans le mur euh, collaboratif. On vous invite encore une fois à aller voir les créations des autres, euh, donner un commentaire et euh, on vous donne ici euh, nos, euh, nos euh, ressources pour nous rejoindre. Donc, euh, que ce soit la page Facebook, la zone APO, euh, faire une requête via Omni euh, ou euh, vous abonner à l'infolettre. Vous avez nos adresses courriel aussi à la page 2 de la présentation alors, euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on aille plus loin dans certains aspects. Euh, ça va nous faire plaisir euh, de, de collaborer avec vous. Merci beaucoup tout le monde. <rire> « Je crois que ma voisine est vraiment étrange car elle a des dizaines de chats noirs. » Décembre, le jour de l'Halloween, on va avoir un super concours de costumes à l'école. Trois beaux prix. Alors, viens déguiser lundi.